Dans cette capsule, nous allons te montrer comment trouver un livre à la Bibliothèque des Sciences et Techniques. Tu cherches un livre de référence en physique Rendez-vous sur le site web des bibliothèques, bip.ulb.be. Tape ton mot-clé dans l'encart de recherche de Cible Plus, physique. Et c'est parti N'oublie pas de t'identifier comme membre de la communauté universitaire pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'outil Cible+. Plus. Tu vois que dans ton résultat de recherche, tu as différents livres, dont le livre de physique de HECT. Ce livre est disponible à la Bibliothèque des sciences et techniques, mais également à la Bibliothèque des sciences de la santé et dans des bibliothèques de services, comme le service Opéra Photonique. On va aller voir à la Bibliothèque des sciences et techniques. Là, en fait, tu vois que dans euh, ce livre est référencé comme étant disponible au comptoir Sésame de la BST. Donc, tu vas devoir le demander. Il existe plusieurs exemplaires, comme la plupart des livres de référence renseignés par vos professeurs. Et ce livre est disponible en prêt pour 15 jours. Maintenant, tu aimerais bien faire une recherche sur un livre euh, t'expliquant la physique quantique un livre peut-être de vulgarisation, tout au moins un livre assez simple à comprendre. Physique quantique. Je, donc je vois que j'ai des livres, mais j'ai aussi des articles beaucoup plus spécifiques. Ça ne va pas t'aider dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner les livres disponibles à la Bibliothèque des sciences et techniques. Donc déjà on applique deux filtres. Appliquer les filtres. Tu vois que les filtres activés sont euh, renseignés en haut à gauche. Tu peux mémoriser les filtres, de sorte à ce que toute recherche que tu fais à partir de maintenant, dans cette session, euh, utilisera ces deux filtres. Je vais les mémoriser. Donc je vois quand je descends que j'ai initiation à la physique quantique, introduction à la physique quantique, 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories de la physique quantique. Tiens, je suis intéressée, je vais aller voir. Ce livre est disponible en rayon. Pour pouvoir le trouver, tu vas devoir noter la cote qui est ici euh, et chercher par cote dans les rayonnages. Je t'expliquerai ça plus tard. Tu peux te faire envoyer par courrier cette référence. Donc tu la recevras sur ton courrier. Tu notes l'adresse e-mail sur laquelle tu veux le recevoir et tu envoies. Très bien. J'ai vu ici que dans les sujets, il y a théorie quantique, ouvrage de vulgarisation. Clique dessus et tu vas tomber sur l'encart de recherche avancé. Tu n'y touches pas, tel quel tu fais une recherche. Ci-dessous, tu auras tous les ouvrages de vulgarisation sur le sujet physique quantique. Les mystères du monde quantique, 3 minutes, c'est celui qu'on a vu pour comprendre les 50 plus grandes théories de la physique quantique. Et tout en bas, tu as mon grand mécano quantique qui est un des nouveaux livres qu'on vient d'acquérir à la bibliothèque. Tu cliques dessus. Tu vois que pour l'instant, il n'est pas disponible. En fait, il est déjà en prêt. Tu le vois ici, prêté jusqu'au 5 du 11. Donc ce que tu peux faire, c'est noter la cote, te la faire envoyer et revenir plus tard, ou faire une demande de réservation. Dans ce cas, tu, dates, tu mets la date à laquelle tu serais... Capable de venir le chercher. Donc, imaginons, donc c'est jusqu'au 5 du 11, donc tu vas devoir descendre un petit peu plus bas en novembre et aller le rechercher. Euh, imaginons le 6. Envoyer ta demande. De la bibliothèque sont regroupés par cotes. Chaque cote correspond à un sujet. Par exemple, un livre d'ingénierie, sa cote commencera par 630 et tu trouveras en rayon les livres qui correspondent à ce sujet tout autour. Les livres sont classés par cote dans la bibliothèque. La cote se trouve sur la tranche du livre. Cette classification est hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va du général au plus particulier. Dans ce cas-ci, par exemple, 600, c'est technologie et sciences appliquées, 650, gestion et 658, comme vous voyez sur la tranche du livre, recherche opérationnelle. À l'entrée de bibliothèque, tu trouveras un plan qui te montre où sont classés les livres par thème donc tu vois que les sciences appliquées sont en haut à droite et que la technologie se trouve au milieu. À l'entrée de chaque rayonnage, tu trouveras un panneau qui t'indique plus spécifiquement les thèmes que tu trouveras dans ce rayonnage. N'hésite pas à venir au comptoir et nous demander de l'aide. On peut aussi te proposer une formation individuelle.